C'est le moment maintenant de la période des questions et je reconnais le chef de l'opposition loyale de sa majesté. Merci Monsieur le Président. Ma question ce matin, ma première question s'adresse au Premier ministre. Le ministre de l'Éducation le 18 novembre a dit dans cette Assemblée législative, et je cite, « C'est clair selon les experts médicaux de cette province que la transmission n'a pas lieu dans les écoles. » C'est en référence à la COVID-19, bien sûr. Ma question est suivante. -ce ce Est-ce que ce Premier, Premier ministre et ce gouvernement préparés à appuyer cette déclaration Réponse, le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. C'est la position du médecin hygiéniste en chef de septembre jusqu'à présent. On lui a posé une question quant à la sécurité des écoles. Il a dit, il a confirmé que les écoles ont été sécuritaires en, en, en Ontario. Trois sur quatre écoles en Ontario n'avaient pas un cas actif en, de la COVID quand on les a fermées. Monsieur le Président, on a mis en place un plan d'1,9 millions de dollars selon le médecin hygiéniste chef et d'autres institutions pédiatriques, y inclus le directeur scientifique de la table du groupe scientifique de la COVID si on compare au Royaume-Uni l'état des, des écoles et des enfants est bien meilleur. On va continuer à suivre ces, ces conseils et à maintenir en sécurité en particulier les enfants. Question complémentaire. Dans le Toronto Star d'aujourd'hui, on révèle. Que le, le jour suivant, quand ce ministre a dit schools, que les écoles étaient sécuritaires, ce, les gens du ministère et entendaient exactement le contraire des experts à l'opinion des enfants malades, sick kids » et quelqu'un dans le ministère de l'Éducation a écrit une note. Y a-t-il des transitions qui ont lieu dans les écoles? On ne sait pas. Pourquoi est-ce que le ministre disait aux parents, aux enseignants, aux enfants et en fait à des députés de cette Assemblée qu'il avait pas de transmission dans les écoles, pendant que son propre équipe, sa propre équipe admettait qu'il ne savait pas? Le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le conseiller principal à la province de l'Ontario est le médecin hygiéniste en chef. Je sais que quand on a l'occasion de, de s'engager au, au chef scientifique de la province au milieu d'une pandémie, ils ont opté de ne pas renouveler. Mais on a suivi. Dans le contexte du programme, ce qu'on a noté, nous sommes une des seules provinces au pays qui a un programme de tests asymptomatiques ciblé. L'agence la, principale de tests, est le ministère de la Santé, et la semaine dernière, 20 000 tests ont été faits. Et en plus, le ministère de l'Éducation a, a apporté un programme... Ciblés pour complémenter ce programme. Le médecin hygiéniste de la santé directeur du groupe euh, de la table de la scientifique et les gens ont été clairs. Les écoles Ontario ont été euh, sécuritaires. On reconnaît et on apprécie le, part, le leadership des bureaux de santé publique locaux, des conseils scolaires et autres. Question euh, complémentaire. Hier, le ministre de l'Éducation la, disait la même chose qu'il dit en ce moment en se vantant des tests en école, mais le Toronto Star dit que le test était inadéquat. Le, En fait, la docteur Ashley Schultz de la table scientifique a dit que c'était un mélimélo quant à l'approche et qu'on ne faisait a rien de, de, en termes de prendre les données et faire de l'inférence, quoi que ce soit. En fait, la meilleure semaine des tests de ce gouvernement aux a donné 8213. Plutôt que les 15 000 promis que ce ministre vante à plusieurs reprises. Pourquoi le gouvernement dit que les tests prouvent que les écoles sont sécuritaires quand il savait que ce n'était pas le cas? Et je vais envoyer les preuves au ministre en ce moment. -là. Le ministre de l'Éducation pour sa réponse. Ce qui a été confirmé par le médecin hygiéniste en chef, selon son analyse indépendante de transmission dans les écoles, c'est qu'ils ont été sécuritaires, que les couches de sécurité mises de protection dans les écoles en province de l'Ontario ont été mises au, au, au pic de la troisième vague. Trois sur quatre écoles n'avaient pas de cas actifs. Cela démontre qu'1,6 milliard de dollars et les coûts de protection euh, et des interventions strictes de santé publique qu'on a dévoilées en septembre et qui ont été rendues plus strictes quand la pandémie continuait. Et euh, ça démontre qu'on a été agile. Et l'autorité, ce n'est pas le ministère de l'Éducation, c'est le médecin hygiéniste en chef qui, depuis septembre jusqu'à présent, qui a dit que les écoles sont sécuritaires. Et nous nous sommes très reconnaissants du partenariat. Question suivante, encore une fois, la chef de l'opposition. Ma question suivante s'adresse au premier ministre mais peut-être c'est l'occasion du ministre de le transférer à un autre ministre qu'il veut avoir. Les enseignants, les travailleurs en éducation, les experts en santé publique ont été clairs. Ce qui est nécessaire dans nos incas ça veut dire moins d'élèves en salle de classe, qu'on reprenne les retards de rénovation que les libéraux nous ont laissés de la vaccination et des tests, une campagne de tests efficaces. Le gouvernement a fait des compressions en éducation. Le gouvernement, ce premier ministre, dit que les experts suivaient leur plans quand en fait, ils lui ont dit, le ministre et le premier ministre, qu'ils volaient aveuglement. Pourquoi le gouvernement a dit aux parents, les conseils scolaires, aux parents, aux enseignants, que les écoles étaient complètement sécuritaires, quand en fait ils savaient qu'ils n'avaient aucune idée? Le ministre de l'Éducation, Monsieur le Président, Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation, plutôt. Le, monsieur le Président, le médecin hygiéniste en chef, quand Donc, il a posé des questions, il a répondu, a suggéré que les protections qu'on a mises suite à ces, ces conseils ont maintenu en sécurité euh, les élèves. Et c'est ce qu'il a répété à la population ontarienne depuis l'année dernière. La question de, de la che, euh, chef de l'opposition, pourquoi vous ne prenez pas le conseil pourquoi pas accepter l'analyse indépendante qu'il a fait pour dire que c'était quand il y avait 99 des élèves n'avaient pas de aucun cas? Cela et trois sur quatre écoles n'avaient pas de cas actifs. Ça fonctionne. Il y a 7 000 personnels qui ont été envoyés. 95 des écoles ont vu une amélioration de la ventilation. On a ajouté des filtres. On a doublé le montant de, de santé publique. Et oui, la seule province au pays où on a eu la capacité d'avoir des tests asymptomatiques. C'est important et on est fiers du travail qu'on fait. On a fait tout ce qu'on peut pour les élèves Question complémentaire. C'est clair que l'investissement était nécessaire pour que les enfants puissent être en sécurité à l'école, mais ce n'est pas ce qui a eu lieu dans cette province. Le premier ministre a entendu des enseignants, des conseils scolaires, des tables scientifiques qui doivent investir pour les enfants, mais ne voulait pas qu'en fait le rapport de l'Office de la responsabilité financière l'autre jour a indiqué que ce gouvernement a réduit 800 millions de dollars de l'éducation dans ce budget et sur la décennie. Ces, euh, ces compressions vont augmenter. Des euh, compressions en salle de classe ne vont pas, pas maintenir nos élèves en sécurité. C'est pourquoi les écoles ne sont pas ouvertes aujourd'hui. Pourquoi le Premier ministre euh, fait des compressions dans l'éducation Pourquoi le Premier ministre le fait Quand c'est clair pour tout le monde que nos enfants ont besoin et méritent d'avoir plus d'investissements maintenant. Et, et ils en ont besoin maintenant, euh, plus qu'avant. Le ministre de l'Éducation. La raison pourquoi les écoles ont été fermées, selon le médecin hygiéniste en chef, c'est parce que la transmission communautaire a euh, augmenté jusqu'à 4 000 cas par jour. Et ça, la raison, et la députée d'en face le sait. C'est pourquoi en Nouvelle-Écosse, on a fermé des écoles en Colombie-Britannique de façon cible. Il faut répondre au profit de risque quand il y a plus de cas dans les communautés. Il faut fermer l'école pour protéger les familles. On l'a fait dans le contexte du financement on a augmenté le financement de 2 milliards de dollars en septembre, 1,6 milliard de dollars d'augmentation des ressources pour la COVID, 500 millions de dollars pour les bourses, pour les besoins des élèves. Et aussi, on a Trouver le financement de la santé mentale. Pourquoi, elle dit, et le rapport du, du bureau de la, la responsabilité financière, l'office de la responsabilité financière, on dit que ce n'était pas, euh, pas de la prévision et fait des parties pris. Merci question complémentaire finale. Un autre gouvernement qui attaque un haut fonctionnaire de l'Assemblée législative, ça devient fatigant. Quand est-ce qu'il y a des... Les parents, les enseignants, les élèves, tout le monde est désespéré d'être de retour en école. Pourquoi? Parce que nos enfants souffrent. Ils souffrent des de problèmes de santé mentale, de solitude. Les parents sont préoccupés quant à leurs enfants et ce qui se passe parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école. Et en fait, ce gouvernement a promis que les écoles seraient les premières à ouvrir et les dernières à fermer. Les experts disent que c'est essentiel pour la santé mentale de nos enfants. Et il faut le faire en toute sécurité si Cependant, pour le faire, on a besoin d'avoir cette sécurité et cet investissement. Aujourd'hui, il y a quelques moments, le Star a dit que le gouvernement Ford n'est pas prêt à le faire, qu'il y a d'autres investissements. Ils sont, ils sont plus intéressés dans des compressions dans les budgets d'école des, des pour protéger les enfants. Est-ce que euh, l'article star est fiable ou est-ce que le premier ministre va maintenir sa promesse aux enfants et faire des investissements nécessaires? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement s'engage à continuer à investir dans les écoles. C'est pourquoi on a laissé quelques semaines une amélioration du financement en septembre. Même si on sait que tous les élèves seront euh, vaccinés avec deux doses, euh, ceux qui votent d'ici en septembre, les enfants de plus de 12 ans, et si on va avoir assez de vaccins, même si on savait que les règles vont changer, ça sera plus sécuritaire dans les communautés et les écoles. Nous, on le finance à 100 on va maintenir le doublage et les tests tests euh, asymptomatiques aussi bien que l'équipement de protection. Et à la table euh, scientifique, aussi bien que le médecin hygiéniste en chef ont dit qu'il faut avoir des écoles plus sécuritaires. Quand 95 des écoles sont en sécurité, il y a 99 des élèves qui sont en sécurité. Et on va continuer à appuyer les élèves et les parents. Question suivante. La députée de Scarborough Sud-Ouest. Ma question s'adresse au premier ministre. Amaya, une enfante de 7 ans de Scarborough Sud-Ouest a eu beaucoup de difficultés depuis une année avec un apprentissage en ligne. Elle ne peut pas se concentrer et manque le soutien qu'elle reçoit de son éducatrice pendant euh, euh, l'apprentissage en classe. Quand on a dit qu'il y aurait peut-être euh, de l'apprentissage prudentiel pour des enfants comme Amaya, euh, euh, sa mère a demandé à l'école sans aucun succès. Ma question à la, au premier ministre est la suivante. Quelle option ont les élèves comme Amaya et qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'accessibilité pour les enfants à soins spécialisés reçoivent la priorité pendant la pandémie? Le ministre de l'Éducation. Merci. J'aurais dû noter à la dernière réponse quand la chef de l'opposition parle de l'importance des écoles ouvertes. C'était les partis de l'opposition qui étaient avec les syndicats qui ont demandé au gouvernement de ne pas rouvrir les écoles en février et janvier. Et ils ont défendu la fermeture des écoles jusqu'à ce que le décret de rester à la maison soit levé. Ils ont, euh, on, ils auraient maintenu les écoles fermées. On a déplacé des montagnes pour et on a travaillé avec chaque médecin hygiéniste et les institutions pédiatriques et ils n'auraient pas donné le choix sur l'apprentissage virtuel. Et un sur quatre parents l'ont choisi de mai à septembre. Dans le contexte ce qu'on fait pour appuyer l'apprentissage pour les enfants ayant des besoins, on a 150 000 tablettes ont été données, 10 000 connexions Internet et une augmentation dans le financement pour que les familles puissent avoir accès aux dispositifs nécessaires. Question complémentaire. C'est longtemps. J'ai posé une question sur une enfant de 7 ans qui a besoin d'aide spéciale. Il a lancé des euh, coups politiques et il a défoncé la privatisation et l'apprentissage en ligne. Je suis à une perte de parole parce que je parle. La mini, le ministre va m'interrompre quand je pose la question. On ne peut pas laisser les élèves. Perdre toute une année d'apprentissage. Les élèves, les éducateurs, les parents sont fatigués et attendent à ce que ce gouvernement fasse des investissements immédiats dans, avec des salles de classe avec moins d'élèves, de la ventilation et plus de ressources pour les enfants handicapés. Depuis des semaines, la famille de Damaya et et qui a, a besoin d'aide. J'espère que le ministre va déplacer les montagnes pour aider. En dépend des notes médicales. Amaya n'est pas envisagée pour des accommodements et apprentissage en personne. Ma question est suivante pourquoi le gouvernement ne fait rien pour des élèves comme Amaya de toute la province le ministre de l'éducation. Quand il y a l'apprentissage virtuel, oui, c'est important de commencer. Nous sommes le seul parti qui a donné cette famille à ce choix. Deuxièmement, on a augmenté l'investissement de 225 millions de dollars. Qui aurait donné 195 000 euh, dispositifs, 10 000 euh, connexions Internet. Dans le Conseil scolaire de Toronto, on a donné beaucoup de. de euh, 9 sur 10 familles ont reçu un dispositif. Nous en avons été les premiers. Au moins 70 des 300 minutes d'apprentissage doivent donner en enseignement synchronisé par Zoom en direct. On a augmenté le financement, c'est le niveau plus élevé, et on a quadruplé le financement de santé mentale à 80 millions, 400 d'augmentation de soutien pour les enfants. La question suivante, le député de brampton West. Merci, M. le Président. Je pose une question à la ministre de la Santé. La semaine dernière, la ministre nous a donné une mise à jour dans le, la vaccination de ce gouvernement. On est à notre objectif d'avoir la première dose de vaccin de la COVID-19. 65 de tous les Ontariens qui étaient en avance. Et il en est une semaine plus tard. On a déjà supercé euh, notre chalot en administrant 9 millions de doses à des Ontariens en Ontario. M Mes concitoyens veulent être, avoir la première et la deuxième dose pour qu'ils reviennent aux choses les plus importantes, comme passer plus de temps avec les familles et, et les proches. Est-ce que la ministre peut dire comment notre gouvernement va accélérer la vaccination pour les gens les plus vulnérables de la province? La vice-première ministre et ministre de la Santé. Merci, merci au député de Brampton West pour sa question et son travail très fort au nom de ses concitoyens. Depuis la première journée, notre gouvernement s'engage à vacciner les Ontariens au plus rapi aussi rapidement et aussi sécuritairement qu'il y a. En commençant hier, on a ouvert l'admissibilité pour des de euh, rendez-vous de deuxième dose pour les personnes de 80 ans et plus. Ceux qui veulent avoir la deuxième dose, on peut prendre rendez-vous avec les centres d'appel, les bureaux de santé publique, les pharmacies et aussi le système d'Internet de la province. S'il y a assez de vaccins, la majorité des résidents ontariens seront vaccinés d'ici la fin de l'été. On va faire tout ce qu'on peut pour assurer que les gens les plus vulnérables de notre collectivité reçoivent la deuxième dose de vaccins aussitôt que possible. Question complémentaire. Merci, la ministre, et merci à tous ceux qui sont dans la première ligne pour nous aider à administrer ces vaccins très importants. C'est rassurant, la ministre parlait de notre plan pour assurer que la plupart des gens les, gens les plus vulnérables comme les aînés puissent recevoir la deuxième dose avant le calendrier. Le succès qu'on a vu jusqu'ici avec la vaccination, c'est une indication de ce qui s'en vient. Les Ontariens et Ontariennes peuvent être soulagés qu'on va vacciner tout le monde, qui veulent avoir d'ici la fin de l'été. Je sais qu'il y a un grand nombre de facteurs qui ont été pris en compte quand on a décidé du système de santé. Est-ce que la ministre peut dire combien, combien d'Ontariens vont avoir le deuxième vaccin bientôt la ministre de la Santé. Et merci pour la question. Pour appuyer ce lancement accéléré, la province a développé un calendrier pour accélérer la deuxième dose basée sur l'approvisionnement en vaccins. Ça a commencé hier avec des gens qui ont 80 ans et plus en 2021 Ils sont admissibles à prendre deuxième, un rendez-vous pour la deuxième dose, s'ils veulent l'avoir. Par la suite, les gens de 70 ans et plus doivent faire le même la semaine du 14. Je oh, vous okay. okay. Le lancement va continuer à, à, pour d'autres groupes pour la deuxième dose, basée sur la date de la première dose. Monsieur le Président, on va continuer à lancer les deuxièmes doses et à l'accélérer quand le gouvernement fédéral détermine et confirme la livraison des vaccins. L'accélération de deuxième dose va donner plus de protection aux Ontariens plus tôt. Chaque dose administrée veut dire qu'on est plus proche à la fin de la pandémie. Et j'encourage tous les Ontariens et Ontariennes à se faire vacciner et à continuer les conseils de la santé publique. Merci. Question suivante, le député de Kewiton. Merci, Monsieur le Président. Au premier ministre, aujourd'hui, collectivement, on est encore en deuil et on reflète. On, rend, euh, on est en date des 214 enfants trouvés dans le pensionnat autochtone à Kamloops et des milliers, qui ne sont pas revenus à la maison. Les enfants auraient dû vivre toute une vie et leurs petits-enfants devraient être là aujourd'hui. Les peuples autochtones de cette province méritent d'avoir la justice. Ils ont besoin aujourd'hui pas dans des décennies. Hier, le gouvernement s'est engagé à faire la recherche d'anciens pensionnats et une recherche qui devrait être menée par les Autochtones. Si les choses vont changer, il faut avoir du financement et des échéanciers de ce gouvernement. Quand est-ce qu'on peut s'attendre à avoir un vrai plan de ce gouvernement pour suivre l'engagement aux peuples autochtones Migouch. Le leader parlementaire du gouvernement, merci beaucoup, comme le député le sait. Moi et le ministre des Affaires autochtones a donné cet engagement hier. Comme on a dit hier, c'est important, comme le député l'a dit, on travaille avec les Premières Nations pour le faire d'une façon respectueuse des traditions des Premières Nations et d'une façon qui assure qu'on puisse enquêter et investiguer complètement et qu'on s'assure qu'on fait ce, exactement comme le député dit qu'on devrait être amené par les Premières Nations pour que ça soit fait de façon appropriée. Je ne pense pas que personne ne serait en désaccord avec le député d'en face. Je sais que le Premier ministre et le ministre sont suivent cela et on va travailler et continuer à travailler avec les Premières Nations pour s'assurer qu'on le fasse. Question complémentaire, la députée de Toronto Merci, Monsieur le Président. Et avec tout le respect aux leaders parlementaires, c'est un engagement au financement. Des générations d'enfants ont été perdus dans les pensionnats, comme les peuples qui vivent au Canada. Nous sommes des survivants du génocide du Canada en dépit du euh, racisme systémique qui essaie de nous effacer. Nous sommes encore là. L'Ontario doit faire face à son passé colonial et donner la justice à ceux qui ont survécu au traumatisme et qui souffrent encore de l'impact intergénérationnel aujourd'hui. On a besoin du financement, un engagement à financement de ce gouvernement pour ch chercher et faire la recherche des terrains de tous les pensionnats pour, les pour retrouver les enfants perdus. Et ce financement doit venir avec l'engagement que ces recherches sont menées par les Autochtones. Est-ce que ce gouvernement donne un engagement d'avoir du financement et que ce, les recherches sont menées par les Autochtones pour qu'on ait de la justice pour les survivants et leurs familles? Le leader parlementaire du gouvernement. Je m'excuse, je pensais que c'était très clair qu'on donne cet engagement à financer ceci. Je pensais que c'était clair que ça serait en travailler avec les communautés autochtones afin d'assurer que c'est fait d'une façon respectueuse. Et je sais que le ministre Redford l'a retiré encore hier pour que ce soit plus clair si nécessaire. Oui, absolument, positivement. C'est très important. Ce n'est pas quelque chose que d'ici une semaine, on va oublier parce que ce n'est plus dans les manchettes. On a entendu ce que le député de Curtin a dit, des mot très puissant. On voit ce qui est devant cette Assemblée législative et on voit ce qui se passe partout au pays. Et les gens veulent combattre sur le travail qu'on a déjà fait. Le ministre Rickford a fait aussi. Mais sur cette question, oui. Je ne sais pas si je peux le dire plus clair. La réponse est oui. Merci. La question suivante la députée de Cambridge. Merci. Bonjour. Ma question s'adresse au premier ministre. Il y a quelques semaines avant le long week-end, le gouvernement a dévoilé une feuille de route pour la reprise qui indiquait pas quand on allait rouvrir. En même temps, à la point de presse, le gouvernement a commencé à débattre le débat de, de prolonger les décrets d'urgence. Dans le plan, ils ont suivi l'approche de Justin Trudeau. En, Liant le taux de vaccin pour limiter des certaines activités quotidiennes, on n'avons pas indiqué combien d'Ontariens et Ontariennes vont recevoir le vaccin avant qu'on puisse revenir à la normale, s'ils pensent laisser la vie retourner à la normale. Si 80% des Ontariens et Ontariennes sont vaccinés, n'est pas assez, quel est le chiffre? C'est 100% et pour répondre, à la ministre de la Santé. Merci, M. le Président, et merci à la députée pour la question. La route pour la réouverture s'est basée sur des taux de vaccination. Pour, après l'étape 1, il faut avoir 60 de tous les adultes de plus de 18 ans vaccinés, ce qui a déjà eu lieu. Nous sommes à 67 avec 9,2 millions de vaccins déjà administrés. Mais il y a aussi d'autres indicateurs de la santé publique qui doivent être euh, respectés. Quant au nombre de nouveaux cas, aujourd'hui, on a 699 cas, ce qui est une amélioration excellente. Mais c'est aussi basé dans les gens qui sont aux soins intensifs le facteur R, la possibilité de la santé publique de se remettre. Et c'est des indicateurs réalistes. C'est basé sur les ch chiffres que les conseillers scientifiques nous ont montrés la modélisation. Nous rouvrons graduellement avec soin parce que la dernière chose, c'est qu'on ne veut pas avoir, c'est la quatrième vague. On nous a dit que les niveaux qu'on a suggérés pour la euh, feuille de route, c'est réalisable. Les objectifs changent constamment. En janvier, on nous a dit que les choses reviendraient à la normale. Nous avions mille cas par jour. Puis au mois de mai, on a entendu dire que c'était de 500 à 600 cas par jour. Puis, comme la ministre l'a dit, on parle de taux de vaccination maintenant. Elle a également dit qu'ils ont besoin d'indicateurs clés. Ce n'est pas un plan. L'extension du décret d'urgence ainsi fait en sorte que nous n'avons pas de plan pour réouvrir la province. Est-ce que le gouvernement peut divulguer à la province quels sont les indicateurs clés? Il y a les taux de vaccination, mais c'est un plan limité ministre de la Santé. Le plan de la réouverture est clair. Il y a trois stades. Nous devons agir prudemment afin de réouvrir la province. Nous avons vu ce qui s'est produit. Il y a des variants qui sont encore propagés. Nous devons donc graduellement rouvrir la province. Comme la députée le sait, en regardant la phase 3, nous allons rouvrir les dernières zones qui ont été fermées depuis très longtemps par exemple, les cinémas, les salles de concert, etc. Ce sera disponible basé sur les objectifs qui ont été divulgués de façon très claire. En plus des taux de vaccination, il y a aussi les taux d'hospitalisation, le facteur R. Tout cela a été discuté de façon très claire, comme je l'ai dit plus tôt. Ce sont des cibles atteignable et efficace. Nous avons pu accélérer le processus quant à la deuxième, vaille, quant à la deuxième dose plutôt, et nous allons ainsi pouvoir réouvrir la province graduellement. Merci. Question suivante. De Brampton West. Speaker, question Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Nous savons que les euh, mesures plus strictes aux frontières limitent la propagation de la COVID-19. Les, tous les variants ont été retracés à l'extérieur de l'Ontario. Les frontières… Euh, ce, au niveau fédéral sont sur le point euh, de revoir leurs restrictions. La COVID-19 peut entrer de, de, en provenance des États-Unis. Donc, quel est l'avis de ce gouvernement par rapport à la réouverture des frontières? Merci au député de Brampton-Ouest pour euh, cet, ce sujet très important. Nous avons demandé au, fédé, au gouvernement fédéral de changer la donne par rapport aux frontières. Cela ne me surprend pas, malheureusement, car le, euh, le gouvernement fédéral veut toujours réouvrir les frontières. Ce gouvernement continue d'ignorer les inquiétudes de l'Ontario. L'Ontario voit un progrès incroyable des suites des sacrifices de chacun. Nous pouvons finalement voir les cas diminuer. Nos vaccins sont. Nous administrons près d'un million de vaccins par semaine. Il faut prendre les choses au sérieux. Nous voulons mettre en place des précautions. Nous ne voulons pas que les mesures soient enlevées. Question complémentaire. Merci à la ministre. Nous savons que la COVID-19 s'est rendue en Ontario suite au voyage. Nous avons tous hâte de pouvoir nous réunir, mais ce n'est pas le moment. Donc, est-ce que la ministre peut expliquer pourquoi ce n'est pas le moment de revoir des voyageurs américains en Ontario? Solliciteur général, nous savons que la mobilité est un facteur quant à la propagation. C'est pourquoi maintenant n'est pas le bon moment. Hier, j'ai parlé de l'importance du contrôle aux frontières avec nos avec nos provinces voisines, le Québec et le Manitoba. Lorsque les cas augmentent au Manitoba, nous continuons de les appuyer. L'Ontario a dû faire de grands sacrifices avec les décrets d'urgence. Hier, pour la première fois, des fans de hockey ont pu regarder la partie. La Pratique de sport est un pas dans la bonne direction. Nous avons vu beaucoup de, vo de voyageurs infectés avec de nouveaux variants et cela pourrait nous ramener en arrière. Donc, le gouvernement fédéral ne devrait pas enlever les mesures aux frontières. Question suivante. Député de Brampton Centre. Depuis le début de la pandémie, je l'ai dit en chambre, j'ai parlé de la crise sanitaire à Brampton. Nous n'avons qu'un hôpital. Cet hôpital a été poussé à ses limites. Les travailleurs de la santé qui y travaillent ont, de la difficulté, ont eu de la difficulté à passer au travers de la troisième vague. Nous avons un taux de positivité parmi les plus élevés. Les gens tombent malades. Le Toronto Star a publié un article. Ils ont parlé de l'hôpital civique de Brampton et de la façon dont, par exemple, une infirmière a parlé de la COVID-19. Elle a dit qu'il y avait un père et une mère sous ventilateur, un fils qui avait de la difficulté à respirer, cela ressemble à un cauchemar. Quand est-ce que ce gouvernement conservateur va finalement arrêter ce cauchemar à Brampton en offrant les ressources nécessaires pour combattre la COVID-19? Ma question s'adresse au Premier ministre. Vice-Premier ministre et ministre de la Santé. Brampton a reçu des ressources extra, euh, supplémentaires plutôt. Ils ont reçu des ressources, car c'est une zone qui est considérée comme étant une zone chaude par le médecin hygiéniste en chef. C'est pourquoi nous avons agi à Brampton depuis le mois de mai. 50 des vaccins que nous recevions étaient alloués aux zones chaudes afin d'augmenter les taux de vaccination, nous assurer que les gens soient correctement protégés contre la COVID-19. Cette stratégie a été couronnée de succès. Je peux vous le dire qu'aujourd'hui, nous avons, dans certaines zones chaudes, 8 plus de gens vaccinés que dans les zones considérées non chaudes. Nous allons continuer de travailler avec les cliniques et les ressources pour offrir les premières et les deuxièmes doses. Question complémentaire? Brampton a été mis derrière depuis le début de la pandémie. Brampton se bat et s'organise. Nous n'avons pas de soutien. Ce gouvernement n'a pas offert de tests et nous sommes encore une fois laissés derrière quant aux vaccins. Nous devrions avoir 50 des vaccins alors que nous sommes finalement en train de faire descendre les cas. Le gouvernement va à l'encontre des des conseils de la table de consultation scientifique d'allouer 50 des vaccins en zone chaude. Nous ne sommes pas sortis du bois. Nous ne devons pas nous arrêter maintenant alors que nous gagnons du terrain. Est-ce que ce gouvernement va finalement écouter la table de consultation scientifique et s'assurer que Brampton ainsi que d'autres zones chaudes continuent de recevoir 50 des doses de vaccins pour que nous puissions combattre la COVID-19? Ministre de la Santé par l'entremise du président, j'aimerais dire aux députés de l'opposition que plusieurs des choses dont il a parlé ne sont pas vraies. Conformément à la table de consultation scientifique, 50 des doses ont été allouées pendant une longue période de temps. C'était avant de réaliser que nous recevions le double des doses du gouvernement fédéral. Nous avons donc rempli, répondu aux demandes de la table de consultation scientifique. Cette stratégie a été couronnée de succès. Nous avons augmenté le nombre de personnes vaccinées dans les zones chaudes. Et il y a un taux plus avantageux que dans les zones froides. Ainsi, ils ont été bien traités grâce à cette stratégie et ils continuent d'être bien traités quant à la campagne de vaccination. Nous avons maintenant plus de 100 pharmacies dans la région de Peel qui sont ouvertes, certaines d'entre elles 24-7. Il y a également quatre hôpitaux et 18 centres éphémères dans les, dans les zones chaudes. Ainsi, Brampton reçoit un nombre adéquat de doses quant à la disponibilité des vaccins, conformément également à l'accès pour obtenir une deuxième dose. Brampton a reçu plus que nécessaire. Merci. Question suivante. Député d'Ottawa, Vanier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. La crise des opioïdes dans, dans nos communautés est à un taux plus élevé que jamais. Cette crise sanitaire nécessite plus d'attention. Les overdoses et la dépendance continuent d'augmenter les coûts pour le gouvernement. On parle de foyers, de services d'urgence, par exemple. Ottawa et Toronto ont vu une augmentation inquiétante de surdoses pendant la pandémie. Ce n'est pas seulement dans les, grandes, dans les grandes villes, mais également en zone rurale. Nous entendons parler de cette crise à tous les jours. Ma question est la suivante. Que fait ce gouvernement pour diminuer les impacts de la crise des opioïdes afin de protéger les Ontariens vulnérables? Le ministre de la santé. Merci à la députée pour sa question. C'est un, un problème très important. Nous sommes au courant que la crise des opioïdes a augmenté pendant la pandémie. Nous prenons cette crise très au sérieux. C'est pourquoi, d'abord, nous avons approuvé 16 sites de consommation en Ontario ainsi qu il y a d'autres candidatures qui sont en cours. Nous voulons prévenir les décès liés aux surdoses, mais cela offre également des soins primaires à ces personnes. Ils peuvent ainsi intégrer des centres de réhabilitation. De plus, nous avons investi 194 millions de dollars en, financement, en termes de financement pour la santé mentale et contrer la dépendance pendant la pandémie de la COVID-19. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais nous avons identifié cela comme étant une priorité et nous voulons aug augmenter les services qui sont déjà préexistants. Question complémentaire, encore une fois à la ministre de la Santé. Les maires d'Ottawa et de Toronto demandent à la province d'en faire davantage pour contrer cette crise qui continue d'enlever la vie de tellement de gens. L'approvisionnement des drogues change les vies de ceux qui consomment et cela a un impact sur les communautés, les entreprises les résidents. Pendant la pandémie, il est plus clair que jamais à quel point les réponses ne sont pas suffisantes pour protéger les résidents et les communautés. Le ministère de la Santé a dit qu'ils qu avaient un programme d'approvisionnement. C'était au, mo au mois de février, il n'y a pas eu de changement depuis. Nous voulons une expansion de soutien pour euh, ce problème de santé inquiétant, pour ainsi aider nos communautés. Mm. Ministre de la Santé, notre gouvernement s'engage à offrir davantage de soutien aux gens qui souffrent de problèmes de santé mentale et de dépendance. Notre plan pour le bien-être en est un exemple. Nous voulons investir 3,8 milliards de dollars en santé mentale et en lutte aux, aux dépendances. Des fonds additionnels de 75 millions de dollars ont été également ajoutés en termes de financement en santé mentale et contre les dépendances. Il y aura également plus d'annonces un peu plus tard aujourd'hui. Par contre, je peux vous dire qu'en plus des centres de traitement et de, et de consommation supervisée, nous avons des services d'infirmières pour aider les, les consommateurs, 8 millions de dollars également, et 3,5 millions de dollars pour les services de crise. Et il y en aura davantage. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, nous prenons cela très au sérieux et nous prenons des mesures. Question suivante, député de brampton West. Ma question s'adresse à la ministre de, du Patrimoine, du Sport, de la Culture et du Tourisme. Nous avons offert un plan de la réouverture récemment, divisé en trois phases pour la province, en suivant les consignes de la santé publique. C'était une excellente nouvelle pour les secteurs que vous représentez. Beaucoup d'entreprises et de PME auront besoin d'aide pour que nous puissions réouvrir après avoir été fermés pendant aussi longtemps. Est-ce que la ministre peut nous dire... Comment est-ce que la subvention pour les PME a aidé les PME depuis que cela a été annoncé? Ministre des, ministre des industries du patrimoine, du Sport, du tourisme et de la culture, j'aimerais remercier le député pour la question. Nous continuons de parler des secteurs les plus touchés en Chambre. Lorsqu'il y aura une relance économique, nous serons donc préparés. En conjonction, en collaboration, plutôt avec le ministère du, de l'emploi et de la de la formation des entreprises, nous avons offert plusieurs millions de dollars aux PME de l'entreprise. On parle en moyenne de 17 000 dollars. Il faut généralement six jours pour approuver les paiements. C'est extrêmement important. Nous continuons d'investir dans ces secteurs. Nous allons annoncer 100 millions de dollars en termes de relance pour le secteur du tourisme également. Il y aura également des centaines de millions de dollars pour encourager les voyages. Donc, notre ministère va continuer d'agir alors que nous allons de l'avant. Ministre, question complémentaire, plutôt? Il semble que... Les PME dans le secteur du, du tourisme ont réussi à bénéficier de ce programme. Il va sans dire que ces entreprises ont souffert pendant la pandémie, mais notre gouvernement offre un plan de réouverture. Quelles sont les autres ressources disponibles pour les entreprises du secteur du tourisme? Réponse? Comme vous le savez, nous avons 100 millions de dollars en termes de crédits d'impôt pour les industries du tourisme, ainsi que plusieurs millions de dollars en fonds de relance. Nous avons investi dans le secteur du tourisme et je suis contente de dire que le PDG de Tourisme Ottawa a dit qu'il accueille favorablement cette, cette subvention. L'industrie a été très durement touchée par la pandémie. Les entrepreneurs ont été résilients et créatifs pendant les derniers mois. Certains programmes ont été lancés, mais certaines entreprises continuent de tomber dans les cracks. Donc, ces programmes sont extrêmement euh, positifs et cela augmente la qualité de vie de la si et augmente favorablement la situation. Nous voulons nous assurer que la situation continue d'évoluer positivement. Député de Kitchener Centre. L'année dernière, on a, euh, ce gouvernement a mis sur pied un projet de loi pour accorder à l'Université de Charles-McVilly la possibilité d'émettre des diplômes, mais le comité, le, le comité indépendant a rejeté la demande. Ce gouvernement avait un accord avec Charles McVitie. Nous voudrions également qu'il y ait davantage de transparence pour voir comment ces changements sont faits. Maintenant, plus que jamais, il faut contrer l'intolérance. Donc, ma question est simple. Est-ce que ce gouvernement fera la chose à faire et soutenir mon projet de loi cette semaine? Oui ou non? Adjoint parlementaire... Député de Northumberland, you, Peter Burrosson. Uh, Comme nous l'avons dit dès le début, we'll notre gouvernement a, a, a à cœur les conseils indépendants dit, du Conseil sur les collèges et universités. Question complémentaire. Ma question s'adresse au premier ministre. Le collège de Charles McVitie voulait s'assurer d'avoir euh, l'accord euh, de ce gouvernement. Les Ontariens en ont assez de ce non sens. Dans une entrevue, il faut tourner la page, la page de ce chapitre qui nous a été proposé par ce gouvernement. Nous devons annuler la loi qui a été votée. Donc, ma question est la suivante. Pourquoi ne le font-ils pas? Adjoint parlementaire. Encore une fois, comme le gouvernement l'a dit, nous nous basons sur les conseils indépendants du comité indépendant des collèges et des universités. Il y a également d'autres universités qui passent à travers ce processus dans le secteur postsecondaire. C'est un secteur qui s'étend à l'admissibilité, par exemple, des universités. Et je suis content de, par... de travailler, par exemple, avec des institutions autochtones. Ça n'a... C'est un défi en cette période de COVID-19. C'est pourquoi nous devons nous baser sur l'indépendance du comité des collèges et universités. En 20 ans, c'est la première fois que nous avons pu augmenter le nombre de sièges au conseil d'administration. Nous pourrons ainsi avoir des universités qui accueilleront de futures infirmières. Nous respectons le, com euh, le comité indépendant et le processus indépendant. Merci. Député de York Centre, ma question s'adresse au ministère de l'Éducation. 70 de l'hôpital SickKids et plusieurs autres hôpitaux, l'Association des, pé des pédiatres, ont dit que les, les enfants sont dépressifs, suicidaires. Ce ministre a dit pendant des mois que les écoles étaient sécuritaires. Je suis d'accord, mais pas parce que la santé publique l'a dit, mais parce que nos, les enfants ne transmettent pas la COVID-19. Donc, ma question est la suivante. Arrêtez de blâmer les syndicats des de professe professeurs. Puis, au lieu d'écouter le médecin hygiéniste en chef qui voulait réouvrir les écoles, le premier ministre a demandé aux partenaires d'avoir le même, le même conseil, d'ouvrir les écoles. Donc, pourquoi, malgré le manque de transmission, le taux de mortalité extrêmement faible, pourquoi est-ce que les écoles n'ouvrent pas aujourd'hui en Ontario? Leader parlementaire du gouvernement. Merci aux députés pour sa question. C'est un député qui, pendant plusieurs mois, était en faveur des mesures que nous avons prises pour protéger la sécurité des Ontariens. Il était en faveur des mesures prises au mois de mars, avril, mai, juin, juillet. Mais il semble qu'au mois de septembre, au mois d'octobre et au mois de décembre, les mesures prises étaient, étaient, étaient, venaient de notre peur. Le, ministère de le ministre de l'Éducation veut toujours s'assurer que les écoles soient sécuritaires, et ce, malgré la transition et de, de ce député qui semble ne plus avoir cette priorité à cœur. Ma question est pour la ministre de la Santé. Pendant 15 mois, on nous a dit que le gouvernement écoutait le Dr Williams. Puis, le Dr Williams a dit de réouvrir les écoles et ils ont décidé que non. Puis, il, a été euh, il va être remplacé. Il a témoigné devant le rapport de le, devant la Commission des soins de longue durée. Le confinement est une façon de protéger les gens contre la propagation asymptomatique. Mais si le Dr Williams croyait qu'il n'y avait pas de transmission asymptomatique, pourquoi y avait-il un confinement? Ma question est la suivante. Est-ce que c'est une coïncidence que le Dr Williams est remplacé après avoir dit ouvrir les écoles Ou alors, et à, le Dr Williams a dit qu'il ne croyait pas qu'il y avait de la transmission asymptomatique l'été dernier? Est-ce que c'était une décision politique et non une décision médicale, leader parlementaire du gouvernement? Écoutez, la seule personne qui semble, qui semble hésiter à changer de camp est le député de l'autre côté de la Chambre. Dès le début, nous nous sommes engagés à protéger la sécurité des Ontariens. De façon enthousiaste, nous avons voté en faveur de cette sécurité. Le député de l'autre côté de la Chambre a fait la même chose au mois d'avril, au mois de mai. À l'ordre. Maintenant, il dit on s'en fout. Son vote n'a jamais vraiment eu d'importance. À l'Ordre. Ministre du patrimoine, député de York Centre, à l'Ordre. Député d'Hamilton Mountain, à l'Ordre. Chef de l'opposition, à l'Ordre. Je vais permettre au leader parlementaire de, de continuer. Je pense que ce que le, le député a dit euh, est très évocateur, la députée d'Ottawa-Vanier Cambr et Cambridge semblent se caler dans leur siège à chaque fois qu'ils parlent. Question suivante, député de Niagara Falls. La question s'adresse au premier ministre. Aujourd'hui, c'est la journée des travailleurs. Les travailleurs ont besoin de respect. Ils ne veulent pas être ignorés. Ils se battent parce que les travailleurs blessés sont quatre fois plus à risque de vivre euh, sous le seuil de la pauvreté s'ils sont blessés. Un travailleur blessé sur cinq vit en condition d'extrême pauvreté. Ils reçoivent moins de 10 000 en moyenne par année. 40 d'entre eux gagnent moins de $15 000 par année. Les travailleurs blessés ont perdu leur foyer suite des blessures au travail. Une façon dont nous pouvons changer cela est de changer la pratique des emplois fantômes. Nous devons aider les travailleurs blessés. C'était le but initial. Est-ce que ce gouvernement va soutenir mon projet de loi sans le projet de loi 119? Que pense-t-il? du fait que les travailleurs blessés doivent vivre dans la pauvreté. leader parlementaire du gouvernement, je l'ai dit à multiples reprises, ce député a présenté un projet de loi émanant de députés, et nous avons travaillé des deux côtés de la Chambre pour que nous puissions aller en comité avec ce projet de loi. Puis, nous avons soutenu ce projet de loi en tant que leader parlementaire du gouvernement, je ne vais pas demander à ce que tous les gens des, dans la Chambre fassent le travail que le député fait. Nous sommes contents qu'il ait autant d'engagement de, par rapport à son projet de loi. Mais lorsque ce projet de loi reviendra en Chambre pour la troisième, pour la troisième lecture, nous allons, du moins de ce côté de la Chambre, voter en faveur. Question complémentaire. Encore une fois, au premier ministre, les travailleurs blessés ont été clairs. Si vous êtes blessé au, au, au travail, vous avez beaucoup plus de chances de vous retrouver en situation de pauvreté. Être blessé en milieu de travail est donc un chemin direct vers la pauvreté. Le POSPH n'est pas, pas un système fiable. Le système est brisé. Même en période de pandémie, on a... Refuser les candidatures de milliers de travailleurs de la santé. Dites aux travailleurs blessés qu'ils ont, qu'ils ont raison, que le POSPA, que la CESPAT est brisée. J'ai déposé deux projets de loi auparavant. Un pour mettre fin aux emplois fantômes et un deuxième pour soutenir les travailleurs essentiels qui contractent la COVID-19. Ainsi, ils pourront avoir les avantages sociaux qu'ils méritent. Le leader parlementaire du gouvernement. Nous savons que c'est très important pour les travailleurs de la province. La SASPAT est une ressource incroyable pour offrir, par exemple, des congés de maladies payés. Je suis sûr que le gouvernement, euh, que plutôt que le député, ne voudrait pas que je décide que ce projet de loi soit adopté ou non. Nous devons ensemble faire progresser ce projet de loi. Il faut qu'il y ait une période en comité et qu'il y ait une majorité de députés en faveur, et cela sera adopté. Je ne peux pas le, le répéter à aucun moment en tant que leader parlementaire du gouvernement, je dois ordonner un, de voter pour ou contre un projet de loi. Nous sommes à jour avec nos projets de loi émanant de députés. Nous en avons adopté plusieurs. Je sais à quel point le député est passionné. Je sais qu'il fera le travail nécessaire pour que cela soit discuté en comité et que nous puissions avoir un nombre de voix majoritaire par rapport à cela. Question suivante, député d'Ottawa-Sud. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Ma question est liée au plan de réouverture co quant à la COVID-19. À Ottawa, nous en sommes à la deuxième journée où les personnes âgées de plus de 80 ans ne peuvent pas avoir de rendez-vous. Je sais que les, les gens dans la région de nippie appellent le député également. Dans certains cas, il faut attendre une heure pour avoir un vaccin. C'est particulièrement frustrant que des aînés de plus de 80 ans et plus qui, qui ont eu, eu des problèmes pendant, pour obtenir leur première dose également n'ont pas réussi à avoir de deuxième rendez-vous. Cela ne fonctionne toujours pas. Donc, à la vice-première ministre, est-ce que les aînés âgés de plus de 80 ans à Ottawa peuvent avoir la promesse que ce problème sera réglé d'ici la fin de la journée? Ministre de l'Église, allons Merci, Monsieur le Président. Je peux certainement assurer que nous avons un centre de prise de rendez-vous en ligne qui marche très bien. Nous l'avons utilisé, nous l'avons recommandé pour les deuxièmes doses et nous avons accéléré les rendez-vous pour les deuxièmes doses. En fait, hier, on a pris au moins 102 000 rendez-vous et on a été informé d'un problème de configuration qui a, qui a causé des problèmes face à la prise de, de rendez-vous et on, a, on nous a informé que le problème a été résolu. Complémentaire, député d'Ottawa-Sud. Merci beaucoup à la vice-première ministre. Et je tiens à dire, je pense que c'est encore très frustrant pour les personnes âgées. Je vais poser une autre question au sujet de la planification des vaccins. Il y a deux semaines, auprès de deux semaines, le Premier ministre a parlé de la réouverture et il n'avait rien à dire au sujet de la réouverture des écoles. Il n'y a rien qui a été mentionné là-dessus. Puis la semaine d'après, le, euh, euh, le jeudi ou le mercredi, il a dit qu'on on considérait un un consensus là-dessus pour savoir si ça se fera ou pas. Et c'est vraiment injuste. Les éducateurs et les parents veulent savoir. Et on a un gouvernement qui a une approche face à l'éducation qui n'est connu de personne. Il n'y a aucun plan. Alors, est-ce qu'il y aura un plan qui sera... Établi pour les écoles, pour que les parents et les éducateurs savent ce qui va se passer cet été et en septembre. Réponse ministre de l'Éducation. Évidemment, c'est pour cela que nous avons annoncé la subvention pour les besoins des élèves. Et le député le sait, nous avons confirmé euh, les financements par rapport par rapport à une ressource de 1,6 milliard de dollars pour les tests asymptomatiques. Nous avons doublé les infirmières, le nombre d'infirmières de santé publique dans les écoles. Nous avons augmenté les, le dépistage actif. Rappel l'ordre. Les éducateurs également. Nous avons investi 1,6 milliard de dollars pour aider les élèves à se remettre sur les pieds. Nous avons également essayé d'investir dans les disciplines où il y a plus de difficultés. Il y a le financement en place, 1,6 milliard de dollars d'augmentation qui prouve notre engagement à la sécurité et à la réouverture des écoles en septembre. Prochaine question, député d'Amiton Martin. Merci beaucoup. Ma question est pour le Premier ministre. L'hôpital des enfants de McMaster a vu une augmentation des cas d'enfants qui cherchent de l'aide par rapport à des maladies mentales. L'automne dernier, deux fois plus d'enfants faisaient face à des problèmes de troubles alimentaires et des problèmes de consommation de drogue. Et le nombre de jeunes traités pour les tentatives de suicide a triplé comparé à la même période l'année dernière. Et j'entends des familles qui sont vraiment au bout du précipice. Avant la pandémie, on avait déjà des problèmes par rapport à l'accès à la santé mentale et aux services pour les enfants. Les gens demandent à ce qu'il y ait plus de services de santé mentale pour les enfants selon... Euh, l'hôpital, selon santé mentale des enfants en Ontario, il y a des cas de plus en plus élevés. Ma question est simple. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour protéger ces enfants et ces jeunes alors que la pandémie continue? Réponse, ministre de la Santé. Merci. Merci beaucoup à la députée pour sa question. Nous sommes bien au courant qu'il y, qu y a un besoin de plus en plus grandissant de soutien pour la santé mentale pour les enfants et les adultes. En ce tout cas, très haut à la santé mentale des jeunes, des enfants et des personnes âgées. C'est quelque chose que nous avons taclé dans notre feuille de route vers le bien-être qui a été lancé avant la pandémie. Et on va continuer de traiter ce problème. On sait qu'il y aura des problèmes de santé mentale dans les années à venir. On a investi plus, on a augmenté le financement de 5 comparé à l'année dernière pour pouvoir embaucher plus de personnel et réduire les, lignes, les listes d'attente. Nous allons investir dans ce domaine parce que nous reconnaissons que ces besoins sont Aigu. Rappel au règlement, le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Deux, de, deux rappels au, au règlement rapide. J'ai oublié de demander le consentement unanime pour que les députés portent une épinglette. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime pour porter une épinglette pour le mois de, du patrimoine italien. Selon le règlement 9G, la, le programme de l'après-midi demain va commencer à 13 heures. Député de Scarborough-Sud-Ouest. Merci. Lors du premier jour du mois de l'héritage philippin en Ontario, je souhaitais à tous les Philippins un bon mois de célébration. Merci. La période des questions est maintenant terminée. Nous avons ensuite les votes différés pour une... Une motion pour la troisième lecture du le projet de loi 283, loi visant à modifier, à éditer diverses lois ce qui concerne le système de santé. L'alarme va sonner pendant 30 minutes. Pendant ce temps, les votes vont participer à la mise au voie. Je demande aux greffiers de préparer les couloirs.